Tu bien la guitare? Oui. Oui. Tu fais de la guitare? Oui! j'en fais to you C'est un cadre habituel de jeu pour des enfants. En plus, je fais pas spécialement de la musique pour enfants. Je parle de problèmes d'adultes, du coup, c'est marrant de... <rire> de chanter ces chansons à des enfants. Mais ça a l'air de leur plaire, donc tant mieux. J'ai essayé de choisir des chansons qui, étaient... qui pouvaient être musicalement un peu plus douces, peut-être, et, euh... et agréables à leurs oreilles. Pour remplacer le festival Nouvelle scène, qui pour des mesures sanitaires ne peut pas se rendre public, euh, pour ce mois de mars, nous avons décidé avec le Moulin de roc d'intervenir dans les établissements scolaires pendant toute la semaine. Euh, il y aura 12 établissements, 7 artistes qui vont faire 30 concerts en tout pour un total à peu près de 1500 élèves euh, sur Niort, euh, Praek, Choré. C'est vraiment la première fois qu'on fait ce format-là pour des enfants aussi, aussi petits. Et c'est un vrai succès euh, au niveau de l'écoute, au niveau de la réaction des enfants, ça fait vraiment du bien à tout le monde.